Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir à Océanopolis donc, euh, pour une nouvelle conférence dans le cadre du programme culturel euh, d'Océanopolis. Alors j'ai le plaisir, euh, ce soir nous allons vous parler... Euh, d'un programme européen donc, qui s'appelle Responsible. Et... Euh, bon, ça bien hein, Je suis en train de faire des bêtises. C'est très bien. <rire> voilà. Donc, on va essayer de, de parler avec vous d'Océan, l'Océan et nous. Et puis, on va essayer de, de devenir Responsible ensemble ce soir. C'est un gros objectif et j'ai le plaisir... Euh, euh, évidemment, euh, d'accueillir euh, ce soir euh, M. Denis Bailly, qui est ici, donc, qui est coordinateur de l'Ocean University Initiative et qui est surtout aussi euh, économiste voilà, de l'environnement à l'Institut universitaire européen de la mer, à l'UBO, voilà, qui travaille en étroite collaboration euh, avec Johanna Ballet-Beganton, je dis bien, voilà, <rire> qui est chercheure en environnement. Puis je vous présente Louis Rass qui travaille avec moi sur ce projet-là dans le domaine de la médiation scientifique. Donc, vous, vous allez voir, c'est une conférence un petit peu différente des autres conférences. Nous vous avons euh, proposé un rythme assez particulier. Vous allez devoir également être acteur pendant cette conférence, mais c'est un petit peu le sujet de ce soir. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Et puis, comme euh, à chaque conférence, à la fin, évidemment, ou à certains moments, vous pourrez euh, nous questionner, nous essaierons d'y répondre le plus précisément possible. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vais donc euh, laisser euh, la parole à Denis Bailly. Merci, Anne. Bonsoir. Euh, donc, on va, on va vous parler ce soir d'Ocean Literacy. C'est un, un mot... Euh, qu'on n'a pas encore vraiment euh, traduit en français, mais quelque chose qui prend de l'ampleur au, euh, au niveau international. Et euh, donc on a dit, euh, Anne a prononcé le mot de médiation, on dit euh, éducation, médiation scientifique, éducation à l'environnement... Que faisons-nous de tout cela aujourd'hui dans le domaine de la mer C'est ce qu'essaye de traiter donc un projet européen, un projet européen qui est financé par ce qu'on appelle le, le programme cadre de recherche de l'Union européenne, connu sous le petit nom actuellement de H2020, pour celles et ceux d'entre vous qui sont accointés à ce, ce domaine de, de la recherche. Un projet qui s'appelle Responsible, donc un responsable avec... un un focus sur la, la mer, si responsible, et donc on va essayer de euh, vous engager, euh, de vous euh, amener avec nous dans euh, euh, le voyage, la navigation que nous faisons sur euh, les terres, euh, encore à explorer euh, de l'éducation à l'environnement euh, pour un rapport, nous et l'océan, un rapport plus responsable. Merci, Denis. Euh, alors là, moi, je vais vous proposer un petit jeu. Bon, mais Je vais lancer, euh, sans opposition de votre part, je lance le jeu. Voilà. Une autre précision, le jeu est en anglais, la, la plateforme que nous utilisons. Donc c'est vrai que les questions sont en français, mais certains détails... Que Et vous n'avez que 30 France. secondes pour répondre. Voilà. Allez-y, c'est parti <rire> Alors, quelle est la proportion de produits de la mer consommés en Europe qui est importé, Qui nous vient de l'extérieur de l'Union européenne. <rire> Alors, on voit qu'il y a une majorité de réponses justes qui est 70%. Euh au sein de l'Union européenne, on assure que 30% de, d de production et on est aussi le plus gros importateur de produits de la mer au niveau mondial. Voilà. On passe à la prochaine question. Et bravo à Marie-Lou. Quelle est l'espèce élevée en aquaculture qui est la plus consommée en Europe et il faut jouer juste et vite. Le temps compte aussi. Et encore une fois, on a une majorité de réponses justes, c'est bien le saumon passe à la suite. Bravo Marilou, toujours. Dans l'océan, y a-t-il de la vie à plus de 6000 mètres de profondeur Alors en rouge, on n'a aucune vie bleu, seulement des micro-organismes orange ou jaune, euh, seulement de très gros prédateurs et en vert, une variété d'écosystèmes encore méconnus. Et oui, il y a une grande variété d'écosystèmes encore méconnus. Et Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait aucune vie, euh, où, dès qu'il n'y avait plus de lumière, qu'on avait besoin de lumière pour vivre. Petit à petit, euh, en allant plus au fond, euh, on a découvert qu'il y avait toujours de la vie. Et euh, là, par exemple, euh, à Océanopolis, il y a l'Abyss Box dans le pavillon euh, Bretagne, où euh, on a des espèces qui sont de 1700 mètres de profondeur. Et là, on voit déjà la difficulté pour pouvoir les ramener en vie à la surface, euh, si vous avez déjà pu euh, tester la pression et les choses comme ça dans, dans le circuit de visite. Euh, c'est pour ça qu'on la conna... enfin c'est pas exclusivement, mais en partie pour ça qu'on ne la connaît pas encore, si bien que ça. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'un filet fantôme Alors en rouge, un filet qui pêche des poissons déjà morts. En bleu, un filet perdu en mer qui continue de pêcher sans le pêcheur. Ou en jaune, un filet qui éloigne les animaux marins de certaines, certaines zones. Alors là, beau score, hein c'est bien un filet perdu en mer qui continue de pêcher sans le pêcheur et si on prenait uniquement la zone atlantique nord-est en un an, avec tous les filets qui ont été soit perdus ou euh, abandonnés en mer, on pourrait relier euh, Brest à Prague Mais ça tous les ans, juste en atlantique nord-est pour vous donner une idée on passe à la suite Bravo ah, toujours on a à Marie-Lou. Et Océan, et Océan ah, on qui va sont voir si toujours. Classement euh, continue évolue. Continue ou évolue. Hop. Alors, quelle est l'espèce de poisson la plus consommée en Europe En rouge, le saumon. En bleu, le thon. En jaune, l'huître. Et en vert, la morue. Un auditoire toujours partagé, mais quand même majorité de bonnes Voilà, c'est bien le ton. Parce à la suite, avec oui. toujours Marie-Lou en tête, le trio de tête. Alors, prochaine question Qu'est-ce qui produit le plus d'oxygène En rouge, la forêt tropicale. En bleu, la mangrove. En jaune, l'océan. Et en vert, la toundra. Oui, c'est bien euh, l'océan. Après, c'est euh, pris cette mesure sur le temps très long. Ça reste une, euh, une estimation. Et c'est au cours du temps, c'est l'océan qui aurait produit euh, plus de la moitié de l'oxygène dans l'air que nous respirons. On passe à la suite. Corentin ah, est passé en tête avec océan juste derrière. Mais un petit changement dans le classement. <rire> dans le dans classement. Avec Stéphane. Bienvenue Après. Stéphane. Alors. La prochaine question. Dans l'alimentation humaine, quelle est la part de protéines animales provenant de l'océan En rouge, 3%. En bleu, 17%. En jaune, 28%. Ou en vert, 45%. Encore une fois, une majorité de bonnes réponses. Vous êtes très fort ce soir. Euh, c'est bien 17 de protéines animales. Après, si on prend l'ensemble de protéines dans notre alimentation, et ça, c'est une moyenne au niveau mondial, on retombe à 7 seulement parce qu'il y a une grande part de protéines végétales aussi dans l'alimentation humaine. En tout cas, euh, collectivement, vous êtes incollable. Hein. Impressionnant. Ouais. Mmh. Bravo, Corentin. Wow, <rire> okay, nous, tête de classement. Alors, cherchez l'intrus Les herbiers marins nous rendent des services importants, par exemple. En rouge, ils stockent du CO2. En bleu, ils constituent une zone de nurserie pour la biodiversité. En jaune, ils favorisent la décomposition des plastiques. Ou en vert, ils favorisent la sédimentation. Enfin, oui, et eh oui, et eh oui, ils favorisent, <rire> mais ils ne le font pas. Enfin, voilà, c'est... Eh ben oui, vous avez la bonne réponse. Eh bien, non, ils ne décomposent pas les plastiques. Les plastiques ne euh, se décomposent pas. Ils, se dé... ils ont tendance plutôt à se dégrader en de plus en plus petits bouts, euh, très nombreux, euh, pendant très longtemps. Et bravo à Stéphane, qui euh, est passé en tête de classement. Vrai ou faux, 80 des marchandises en volume sont transportées par voie maritime au niveau mondial, rouge vrai, bleu faux. Oui, c'est bien vrai. À la question d'après, quel était le pourcentage d'aires marines protégées dans les mers européennes en 2012 En rouge 5,9 en bleu 8,3, en jaune 14,7 et en vert 25. C'était bien 5,9%. Et dans les objectifs de développement durable qui ont repris en quelque sorte les objectifs d'AIFI, dans l'objectif de développement durable numéro 14 qui porte sur l'océan et la préservation durable de l'océan, on a pour objectif 10% d'air marine protégées d'ici 2020. En tout cas, vous restez bien concentrés et vous avez vu, on a trouvé le moyen de faire travailler à notre place, c'est quand même pas mal. Alors, question suivante. Quel est le déchet plastique que l'on retrouve le plus sur les plages françaises En rouge, les pailles. En bleu, les mégots de cigarettes, En jaune, les filets de pêche. Et en vert, les bouteilles en plastique. Les mégots de cigarettes ou les bouteilles en plastique. Alors, ce sont bien les mégots de cigarettes, comme vous le voyez. Après, on retrouve très souvent des pailles, des bouteilles en plastique, les cotons de tige également. Et là, ce chiffre, ça vient. Enfin, nous, on a, alors on n'a pas mis de chiffre, mais le fait, c'est l'association Surfrider qui organise les initiatives Océane, les collectes de déchets sur les plages, qui, à chaque collecte de déchets, vont comptabilisés, ils vont tout compter, tous les déchets qu'ils ont ramassés. Et puis après, comme ça, à la fin de l'année, on a des statistiques et des chiffres sur la quantité de chaque déchet. Et c'est le mégot qui est arrivé largement en tête dans tout leur, toutes leurs initiatives au niveau européen. Donc pas que en France. Voilà. On passe à la suite. Bravo toujours à Stéphane. Et Marine qui fait un comeback. Marine, ils ah oui, ont fait un comeback. <rire> et oui. Et euh, alors, quel est le pourcentage de plastique dans l'océan qui finit par tomber jusqu'au fond marin En rouge, 18%. En bleu, 35%. En jaune, 71%. Et en vert, 94%. C'était bien 94 des plastiques qui finissent par tomber au fond de l'océan. Ils vont voilà, se dégrader en petits bouts et puis euh, tomber. Le plastique, c'est une matière extrêmement résistante et durable et qui va rester pendant très longtemps dans les fonds marins. Et la suite, quelle est la part de déchets en mer qui proviennent des activités humaines en mer en rouge 20%, en bleu 40%, en jaune 60% et en vert 80%. 20 des déchets que l'on retrouve en mer qui viennent des activités qui se déroulent en mer. On a souvent tendance à croire que la pollution en mer vient forcément des, des usagers de la mer, mais c'est loin d'être le cas. Donc là, ça nous donne une petite indication sur euh, là où il faut peut-être concentrer les efforts pour régler ce problème à terre. Voilà. Et la prochaine question. Vrai ou faux La plupart des microplastiques dans le milieu marin viennent des cosmétiques. Le rouge, euh, vrai et bleu, faux. Alors, c'était faux. C'était faux. Euh, Et oui, on a beaucoup parlé des microbes dans les cosmétiques. Euh, il y a eu énormément de campagnes, à la fois d'ONG, euh, de, de presse euh, sur ce sujet. Mais déjà, en termes de microplastique, la plupart euh, des microplastiques, c'est des microplastiques secondaires. Ils viennent à 70 environ euh, d'objets plastiques plus grands qui se dégradent en petits bouts. Et puis après, on a aussi, par exemple, quand vous lavez du linge synthétique, ça libère des fibres synthétiques euh, qui partent dans les... Euh, canalisation, ou sinon, par exemple, sur la route, euh, les traces de pneus, de freinage, ça laisse des poudres plastiques euh, qui continuent. Voilà, il y a plein d'autres sources. On ne va pas tous euh, les présenter là. et Alors là, ça doit être la dernière question. chercher l'intrus. Qu'est-ce qui ne constitue pas une source de pollution, euh, une source directe de pollution plastique Rouge, les canalisations égouts et eaux usées, donc tout ce qui passe par là aussi. Euh, bleu, bon, là je lavais du linge synthétique. Euh, jaune, la fabrication de cosmétiques maison. Et vert, euh, les traces de pneus ou de freinage. On va voir qui a suivi à la question d'avant. Voilà. <rire> Exactement, c'était la bonne réponse. <rire> Bon, Alors, hop, ça fait qu'on a un podium de fin avec Stéphane qui est en tête, puis Corentin suivi par Thomas. Voilà. Oui, Marie-Lou enfin. qui a fait un beau parcours hein, quand même, il faut le signaler. Il y en avait plusieurs d'autres voilà, qu'on n'a pas tous euh, pu euh, garder en tête qui étaient dans, dans ce, sur le podium à, de, à plusieurs reprises. Et là, on va montrer les vidéos. voilà. Et pour, euh, pour euh, faire, euh, avant de terminer cette petite session de testage d'outils de Ocean Literacy, on voulait vous montrer euh, une petite vidéo. Et ensuite, on va aussi abuser encore une fois de votre gentillesse et vous faire remplir euh, des petits questionnaires. Avant de bon, bon lancer la vidéo, dire juste, juste que... En fait, nous avons le scientifique qui va s'exprimer dans la voilà, vidéo. Voilà, c'est euh, ce que j'allais dire. Qui est ici. Je on a l'honneur d'avoir Arnaud Huet avec nous ce soir, qui pourra peut-être répondre à vos questions si jamais vous en avez sur les euh, microplastiques, parce qu'on n'est pas spécialiste de tous les sujets. Nous, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'un microplastique Un microplastique, un micro c'est une particule de plastique de 5 mm jusqu'à 1 micromètre. Donc c'est vraiment du très petit, voire de l'invisible. Et donc ça va être issu soit de la dégradation des plus gros plastiques, des macroplastiques déjà présents en mer à l'état de déchet, soit ça peut être une origine directe de, de par nos usages. Donc des microplastiques sont présents dans les cosmétiques. Une machine à laver de linge, quand c'est du linge synthétique, va libérer des fibres synthétiques. Donc toutes ces particules-là vont aussi finir dans les océans qui restent un réceptacle final. Et donc vous avez par exemple ici, alors ce sont des plus gros, euh, simplement des microplastiques qui ont été trouvés sur une plage euh, sur les côtes bretonnes en hiver. Donc ces microplastiques, une fois euh, déchets en mer, euh, donc vont avoir plusieurs euh, impacts. C'est un nouvel habitat, donc il y a de nombreuses espèces plutôt petites, des micro-organismes qui vont coloniser ces microplastiques. Et les microplastiques vont pouvoir les véhiculer, les transporter sur de grandes distances, ce qui fait que ça peut introduire de nouvelles espèces dans des zones où il n'y aurait pas ces espèces-là, et éventuellement conduire à des espèces invasives. Ensuite, ces micro-organismes, quand ils sont dans l'environnement marin, ils peuvent être ingérés par un grand nombre d'espèces, euh, des coquillages, des poissons, autres, toute la chaîne trophique est concernée. Et euh, ces particules-là, une fois ingérées, peuvent avoir des dégâts physiques. On imagine bien les problèmes sur la digestion que ça peut avoir quand on a des, si on avait du plastique dans notre tube digestif. Donc ça bouleverse euh, l'alimentation, ça peut déséquilibrer l'énergie qui rentre par l'alimentation et avoir des impacts sur plein d'autres fonctions telles que la croissance, la reproduction ou même éventuellement la défense et la survie. Et ces plastiques-là en mer aussi ont la capacité d'absorber les polluants organiques persistants. Et donc ils vont être des véhicules d'agents chimiques qui peuvent être euh, en fait relargués dans le tube digestif une fois que des espèces marines les auraient ingérées. Donc il y a vraiment un, un, un impact physique, un impact chimique et un impact sur le, le transport d'espèces d'une région à une autre. Quelles solutions existent C'est une très bonne question, et donc euh, les, les solutions sont multiples, euh, presque aussi nombreuses que les sources qui sont également très multiples. Il y a essayer de retirer les plastiques qui sont déjà en mer, donc ça c'est plutôt pour les plus gros déchets. Il y a plein d'autres choses, euh, puisque nous sommes tous des sources, euh, il y a aussi une prise de conscience de notre part et puis un changement éventuellement de, de consommation. Il faut savoir que parmi les plastiques, il y a des plastiques qui sont majoritairement recyclés à durée de vie longue comme dans une voiture, il des plastiques indispensables comme à l'hôpital, mais il y a aussi des plastiques comme les emballages qui représentent presque 40% de la production, qui sont à durée de vie très très courte et qui somme toute n'ont pas, pas un gros intérêt sur notre vie de tous les jours. Donc il y a aussi le consommateur qui doit éventuellement changer euh, de, de son type de consommation. Donc évidemment les industriels ont un jeu à jouer. Euh, ça peut être améliorer les processus de filtration en station d'épuration euh, qui pourraient abattre jusqu'à 100% les microplastiques qui rentrent dans ces stations d'épuration de par nos usages. Et puis, euh, évidemment, il y a les décisions politiques. Euh, légiférer est une bonne chose, on l'a vu avec l'interdiction des sacs plastiques en 2016. Euh, on sait que le fait de faire payer les sacs plastiques dans plusieurs pays européens et l'interdiction en France euh, a déjà amené à une réduction de 30% des sacs plastiques posés au fond de la Manche, dans une certaine région, entre la Norvège, l'Irlande et la France. Donc toutes ces actions-là sont multiples et ont toutes un, un effet positif et, et, et vont dans le bon sens. Enfin, une des dernières actions, c'est évidemment de, de communiquer, de faire de la médiation scientifique et de donner cette information-là aux citoyens. Euh, aller faire des interventions en scolaire est aussi une bonne chose euh, pour essayer de réduire ce problème pour les générations futures. fabrique des outils d'éducation à l'océan, mais on essaie aussi euh, d'en tirer des conclusions, de savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc, à chaque outil, on fait aussi une évaluation de cet outil pour comprendre ce que, si ça peut éventuellement, à terme, emmener un changement de comportement, nous l'espérons. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir bah, joué avec nous, d'avoir testé euh, donc des outils d'Ocean Literacy ou d'éducation à l'océan. Et ça vous montre vraiment le processus qu'on a, qu a engagé dans le projet Responsible avec du développement d'outils pour justement engager le public ou des acteurs avec des, en, en proposant justement des supports de réflexion, de discussion. Donc ça peut être du jeu, ça peut être d'autres choses. Donc Denis, maintenant, va vous en parler. Euh, et après, ce volet très important de l'évaluation qui n'est pas toujours évident, parce que des fois, on fait ça dans des événements, il va y avoir la fête de la science. Enfin, et donc, euh, voilà, donc merci de vous être plié à cet exercice et pour vous faire voir finalement ce qu'avait qu été la, la, la vie du projet Responsible. Donc maintenant, Denis, va vous parler de, Denis Bailly va vous parler de la Ocean Literacy ou de l'éducation euh, à l'océan. Donc, en fait, vous venez, euh, comme, comme Jana vient de vous le dire, participer à un exercice. Vous êtes, euh, on est en sciences sociales, hein. je, suis, je suis économiste personnellement, et donc, euh, chez nous, en sciences sociales, les souris blanches, c'est vous. Euh, et la question, euh, la question qui, qui se pose, c'est euh, finalement euh, cette question de, de changer, nous changer, chacun d'entre nous changer. Euh, Quels sont les fils, les fils conducteurs par lesquels on peut être amené. Chacun se poser la question pourquoi est-ce que moi, hier, à un moment dans ma vie, j'ai changé, j'ai changé un, un, un geste Et bien évidemment euh, autour des questions d'environnement, de développement durable, parce que c'est un enjeu, un enjeu, un enjeu majeur. Et aujourd'hui, euh, plus particulièrement, et peut-être plus difficile que d'autres sujets, la question de l'océan. Alors, vous l'avez vu au, au travers des questions qui ont été posées, mais vous, on en entend parler, on sait tous que euh, l'environnement est une question majeure dans l'océan, que, que l'océan, euh, en tant qu'écosystème, euh, se, dé, se dégrade, euh, que, euh, un certain nombre de, de services que nous rendent l'océan euh, se, se modifient et que, pour certains d'entre eux, ça peut devenir euh, assez critique. Pour d'autres, c'est une somme de, de petits problèmes mais qui, qui bout à bout, à bout euh, nous interroge, euh, nous inquiète. Et donc la question euh, que l'on se pose, cette question que se pose tout éducateur, ou de moins que devrait se poser tout éducateur, c'est Comment est-ce que je communique la matière Comment est-ce que j'accède je, je, je, euh, à l'esprit de, de, de tout un chacun pour qu'il y ait un changement, une, une appréhension euh, euh, d'un problème euh, on, est tous, on est tous reliés euh, à la mer de différentes façons. Certains euh, d'entre nous, et en particulier... La plupart d'entre nous, ici, on est à Brest, on est ici, à Osnopolis, pas très loin de la mer. On, on, est, on, est, les, les, les pieds, on est les pieds dans l'eau, ou, ou au-dessus de l'eau, ou, ou même dans l'eau. Pour notre plaisir, pour, pour le travail, on, on y habite. Et puis, un certain nombre, disons, d'entre nous, je dirais, Français, notre génération, peut-être Européens, une proportion, pas la majorité, mais une proportion non négligeable à jouer sur la plage à un moment et garde peut-être. Et peut-être que c'est le seul le souvenir, le seul lien direct à la mer. Euh, mais si l'on pense au-delà de Brest, au-delà de nous, si l'on va chercher dans les pays plus loin, et les coordinateurs de ce projet sur l'océan Littératie sont des collègues qui sont basés à Colmar. Les collègues de Colmar qui ont monté ce projet. Et, et, et finalement, la question, c'est, nous, à Colmar, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous rattache à la mer Et quand on n'a pas euh, ces connexions directes, on a mentalement plein d'autres connexions à la mer, plus ou moins justes. Tout le monde ne sait pas euh, que le poisson rouge qui est dans le bocal, c'est un poisson d'eau douce. Il euh, y en a qui voient ou qui vont avoir euh, plantes marine euh, dans un bocal ou une plante d'eau douce. et qui, Ça va être leur connexion à la mer. D'autres, ça va être la peluche ça va être le poisson carré avec les yeux en coin, euh, ou ça va être euh, des images d'enfance, de, de, de dessins animés ou des modes de consommation euh, euh, beaucoup plus, euh, je dirais, sérieux euh, de la mer. Mais il faut dire aussi et qu'il faut comprendre que l'on est tous connectés à la mer de milliers d'autres façons, de milliers d'autres façons euh, indirectes. Euh, L'énergie euh, que l'on consomme, en partie, vient de la mer, euh, de formes d'énergie euh, plus ou moins, euh, disons, durable ou non durables, euh, hydrocarbures ou euh, énergie marine renouvelable, éolienne. On l'a vu, euh, une grande partie euh, des marchandises que l'on achète qui sont importées euh, passent par le, euh, par le transport maritime et, euh, bien évidemment, une partie euh, non négligeable de nos protéines euh, animales, euh, vient, euh, vient aussi de la mer. Euh, c'est une connexion qui, pour nous, consommateurs, est une connexion, je dirais, positive. Si vous allez acheter du poisson, si vous consommez de l'énergie, si vous êtes un peu plus conscient, vous essaierez d'avoir un peu plus d'énergie renouvelable. Quand vous achetez des produits qui viennent de Chine, par exemple, qui sont passés en bateau au travers d'une grande partie de l'océan mondial, c'est une connexion un con, dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui est liée à un acte euh, positif. Mais derrière ces liens multiples qu'il y a à l'océan, il y a toute une série de relations qui sont des relations euh, non durables, euh, non soutenables. Que l'on parle d'accidents euh, majeurs euh, majeur en mer, que ce soit... Celui-là, ou que ce soit une autre, une autre marée noire. On a parlé beaucoup euh, de, pollution, euh, de pollution plastique. On parle de différentes pollutions. Là, on a la, la marée verte, qui est une, disons une, une manifestation, pas vraiment une... une Pollution en tant que telle, au départ, une manifestation d'un déséquilibre dans l'environnement marin, mais qui, euh, si, on est, euh, si on va se promener au bord de la mer, peut devenir très, très, très dérangeante. Un certain nombre, d'exploitations d'espèces de, protégées. Et puis, euh, Louise vous a parlé tout à l'heure hein, de nos fameux coups de freinage sur la route ou de l'usure de nos pneus, euh, qui est une source par le lessivage euh, des sols artificialisés des routes, euh, une source euh, de, de plastique qui finissent euh, finisse en mer. Alors, euh, dans ces, ces multiples connexions qu'il y a à la mer, euh, en, en fait, euh, comment faire que chacun d'entre nous prenne conscience de ces connexions et finalement ajuste un certain nombre de, de, ces, de ces décisions, de ces choix, de façon à avoir, à être contributeur d'une relation, contributeur individuel, d'une relation collective plus durable à l'océan, que l'on habite au bord de la mer ou qu'on habite à 1000 km de la mer, que chacun d'entre nous prenne conscience de cela. Alors, l'océan Littératie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan Littératie, qu'on pourrait appeler euh, éducation, éducation à l'océan, euh, plus fort que la médiation, plus fort que la sensibilisation, est né, euh, né outre-Atlantique, est né aux États-Unis, il, il y a une vingtaine, une vingtaine d'années. Euh, dans, euh, aux États-Unis comme en Europe, euh, les années euh, 1970 ont été euh, la, les années de la prise de conscience environnementale des effets de la croissance économique très très forte qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu des problèmes à différents endroits, mais on a pris conscience à un moment des problèmes environnementaux dans l'océan. On l'a fait, fait ici, certains d'entre vous se rappellent de, de grands problèmes, des de grands euh, scandales de, de cette époque-là. Mais aux États-Unis, euh, les personnes, les associations, euh, les scientifiques qui euh, notaient la dégradation euh, de l'environnement dans l'océan se sont dit euh, « on va essayer de communiquer sur ces problèmes-là et de faire que les gens en prennent conscience ». Et ils se sont rendus compte assez rapidement qu'à la différence de la pollution de l'air ou même de la pollution des rivières ou des déchets, etc., il était très difficile de changer la représentation des gens de l'océan comme un espace de liberté, libre, pur, ouvert, bleu, etc., et que se faire prendre conscience de l'existence d'un danger et d'une responsabilité de chacun, Face à cela, il était très difficile. Ils ont analysé le problème et ils sont tombés sur une chose très très précise. Ils ont pris les manuels scolaires ou tous les supports de jeu depuis l'école maternelle jusqu'à l'université et ils se sont rendus compte que l'océan, la vie marine, n'était quasiment jamais prise en exemple. Tout était orienté sur le monde terrestre. Et donc, ils ont forgé ce terme d'océan littératie. Ils ont euh, défini un certain nombre de, de principes et de thèmes liés à la science de l'océan pour les traduire dans tous les cursus scolaires, toute l'éducation, et faire rentrer la mer partout en se disant c'est un peu comme, un terreau infer, un, comme une terre infertile. Si l'éducation n'a pas donné une information, n'a pas fait prendre conscience que l'océan fait partie du monde, de sa globalité, de la vie, de la Terre et de nous, on ne fera jamais rien, on ne fera jamais changer. Et donc, ils ont travaillé sur les manuels scolaires avec cette idée-là qu'une personne éduquée à l'océan comprend l'importance de l'océan pour l'humanité, peut communiquer sur l'océan, est donc capable de prendre des décisions éclairées et responsables concernant l'océan et ses ressources. Donc, je vous invite, à, si vous voulez, explorer ce qu'ont fait les collègues américains là-dessus, à visiter les sites de l'Océan de littératie, il y a toute une communauté qui travaille euh, là-dessus. Euh, euh, il y a une, une dizaine une d'années dizaine à peu près, pas tout à fait, l'Union européenne, la Commission européenne, euh, s'est engagée dans un processus de coopération avec le Canada et les États-Unis dans le domaine de la recherche marine, euh, ce qu'on appelle euh, l'accord de Galway. Et euh, les Européens, la Commission européenne, a dit... Ben, il y a quelque, vous faites quelque chose, l'Océan literacy qu'on ne fait pas du tout en Europe. On est sur des problématiques environnementales. Hein. On venait l'approche euh, écosystémique, écosystémique de l'océan, de l'environnement marin. Et donc, la Commission européenne a dit, ben, on va, nous, euh, essayer de développer aussi, en Europe, l'Océan literacy. Et donc, l'Union européenne a financé, en 2014, dans le cadre de son grand programme, euh, dit programme 4 de recherche, deux projets de recherche euh, sous le thème « Ocean Literacy »,« Engager la société, innovation sociale ». Et ces deux projets, ces deux programmes, sont un programme qui était piloté par des collègues de Plymouth, qui s'appelle « Sea Change », et l'autre projet que, euh, dans lequel nous sommes et qui, euh, disons, euh, porte les, euh, les développements euh, dont euh, vous avez été euh, les acteurs il y a quelques minutes, ce projet euh, « Responsible ». Euh, L'objectif que nous nous sommes fixés euh, était euh, de dire il y a un système qui existe de médiation scientifique, dont Océanopolis est un des acteurs euh, majeurs, euh, un système euh, de médiation scientifique, mais qui ne, euh, finalement. qui est une sensibilisation à la science par la science, mais qui ne communique pas véritablement les, la relation que chacun d'entre nous a à l'océan. On va communiquer sur un problème, on va avoir une communication scientifique, une médiation euh, scientifique, mais de donner l'ambition à l'Ocean Literacy de, de faire émerger un système de connaissance de l'océan qui soit largement partagé, qui soit efficace en termes de toucher euh, tout un chacun d'entre nous, dynamique, et qui permette hein, de faire prendre conscience à chacun de ses responsabilités et de, des intérêts que chacun d'entre nous, individuel et collectif, a à la préservation d'un océan en, euh, en bonne santé. Et en fait, la question sur laquelle on tombe, c'est la question de comment communiquer la complexité. Parce que c'est très complexe de comprendre comment chacun d'entre nous, et comment tous collectivement nous dépendons de l'océan, et comment chacun d'entre nous, par les micro-gestes que nous faisons, finalement contribuons, d'une façon ou d'une autre, à la dégradation euh, de l'océan. Et donc, la question n'est plus de communiquer... Euh, comme on l'a vu tout à l'heure, très bien fait par Arnaud Huvé, ce qu'est un plastique seulement, de communiquer comment l'océan a produit la grande partie de l'oxygène dont nous disposons sur Terre, mais d'aller dans la complexité de ces interdépendances et de ces interrelations. Et donc, la manière dont nous procédons, c'est de prendre... Un, un enjeu, un sujet, un problème de construire autour de ce problème une histoire, de raconter une histoire de scénariser une histoire, mais une histoire qui rend compte de ces liens et de ses interdépendances. Dans le projet on, on travaille, on a choisi euh, six sujets, les microplastiques dans les cosmétiques, parce que comme le disait, euh, comme le disait Louise euh, euh, ça a été beaucoup euh, médiatisé, l'eutrophisation dans la mer Baltique, le problème des espèces invasives liées aux eaux de ballast, les produits de la mer durable, le tourisme côtier et les énergies marines renouvelables. Et pour construire cette histoire, on croise, on mobilise deux cadres d'analyse. Un exemple ici, celui des enjeux de durabilité sur les produits de la mer. Finalement, on a beaucoup tendance à dire sur les enjeux de durabilité des produits de la mer, c'est de la faute aux pêcheurs qui ne pêchent pas de manière durable et qui est irresponsable. Nous, ce que nous voulons dire, c'est de la faute au consommateur qui n'a pas conscience qu'acheter un produit, un poisson qui n'a pas été pêché durablement, c'est un comportement irresponsable. C'est de la responsabilité du transformateur de ne pas mettre sur ces boîtes de conserve, qu'il a acheté du poisson, qui est labellisé poisson durable. C'est de la responsabilité du transporteur qui n'a pas euh, euh, pris en compte cette dimension-là, etc. C'est donc une responsabilité partagée. Et c'est une responsabilité de tout un chacun, le long de ce que nous appelons la chaîne de valeur. Et dans la chaîne de valeur, il y a des acteurs. Nous sommes des acteurs consommateurs. Les pêcheurs, bien sûr, sont des acteurs. Tous les intermédiaires sont des acteurs. Et puis, acteurs d'activité, mais aussi acteurs de la gestion, de la régulation, de l'éducation. Donc, construire cette représentation-là de, de la place de tout un chacun dans le processus de la distribution du poisson, de la pêche à la consommation, et relier ça à un autre cadre d'analyse que l'on appelle le cadre DPSIR, qu'on peut traduire en français pour que ça donne les mêmes, presque les mêmes, le même acronyme, déterminant pression, état, impact, réponse, c'est-à-dire de dire... Qu'est-ce qui détermine, quels sont les déterminants de, du problème Déterminant du problème, bien évidemment, c'est la manière dont un certain nombre de poissons sont pêchés de manière non durable et arrivent sur nos étals. Qu'est-ce que ça veut dire Faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire du poisson durable C'est bien beau de nous dire du poisson durable, mais c'est quoi un poisson durable Et donc un poisson durable va nous ramener à quel aux impacts des pressions de pêche. Quelles sont les pressions de pêche qui ont des impacts, qui font que c'est non durable Et pour ramener vers tous nos acteurs, boucler la boucle en disant quelles sont les réponses, quelles sont les solutions, quels sont les changements qu'il est possible de faire intervenir pour faire que cette relation-là, cette double relation, qui est la relation en bas, la relation à l'environnement et en haut, nos relations entre nous au travers de la distribution du poisson, boucler la boucle de façon à ce que ce cercle devienne un cercle vertueux. Donc, en fait, ce que l'on expérimente, ce que l'on fait, c'est tester, comme on l'a fait avec vous aujourd'hui, produire toute une série d'outils et les tester avec différents publics, donc des films courts, documentaires, des films euh, d'animation, on travaille sur des jeux éducatifs, soit des jeux de de, sur plateau ou euh, des jeux euh, sur, euh, sur smartphone. Des représentations comme celles que vous venez de voir, qu'on appelle des représentations système. En fait, ce que vous avez vu avant, c'est des choses que l'on a, que l'on va avoir sur un écran, sur, en ligne, sur Internet, ou en cliquant sur une des bulles, derrière, on va avoir des explications. Et donc, ce sont des interfaces d'accès à la connaissance, pour que cette éducation soit une éducation par la connaissance à la connaissance. Support de formation, il nous faut toucher, évidemment, les professionnels du domaine maritime, qui sont des acteurs importants, des portraits d'acteurs qui ont été réalisés ici, à Sonopolis, et que vous verrez apparaître dans différentes expositions ou autres. Et tout ceci sera en ligne, disponible à partir de mars 2019. Si vous venez à la fête de la science à la fin de la semaine, vous testerez peut-être un autre de, de nos jeux. Et euh, nous travaillons euh, aussi sur ce sujet. Euh, L'UNESCO, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO est très impliquée sur ce sujet et a un portail qui donne accès à tout ce qui se produit dans le monde, euh, dans le champ de l'Océan de littératie. Si vous êtes à la recherche pour vous-même, dans n'importe quelle activité euh, d'outils, il y a euh, plein de choses sur ce portail. Et pour finir, je vous donne rendez-vous à l'événement final à Bruxelles où l'on parlera où avec d'autres groupes qui travaillent sur le même sujet, d'Océan Littératie, comment, comment développer cette société de la connaissance pour que nous soyons tous responsables vis-à-vis -vis de l'océan. Merci. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. On vous demande encore un petit peu d'attention. Puisque maintenant euh, Anne Rognan va vous présenter euh, d'autres aspects de la Ocean Literacy et l'éducation à l'océan euh, développée euh, à Océanopolis, donc toujours enfin, c'est les initiatives Océanopolis et qui rentrent euh, dans ce cadre. Alors, pour faire juste la scission entre ce que vient de dire Denis et puis mes propos par la suite, je vais vous passer un petit film. Moi, je vais vous parler plus particulièrement des jeunes que nous recevons au Sanopolis et des élèves, des scolaires. Bien évidemment, nous accueillons 34, 35 000 scolaires par an à peu près dans cette maison de la petite section jusqu'au Master 2. Donc, on a cette chance de voir de pouvoir analyser une progression pédagogique euh, sur l'année et évidemment euh, de parler euh, d'océan euh, tous les jours finalement dans cette maison. Je vais vous montrer un petit film et puis vous verrez euh, plus tard dans mon propos pourquoi euh, je vous le montre maintenant. C'est un appel à projet qui s'appelle jeunes reporters des arts des sciences et de l'environnement. Euh, le principe de ce projet c'est euh, euh, de choisir euh, euh, les élèves choisissent avec le, leur, leur enseignant en fait euh, un, un objet scientifique, ils travaillent dessus et au Sanopolis à les mettre en relation avec des chercheurs et viennent restituer leur travail le lien euh, entre les arts les sciences et l'environnement ici dans cette même salle en fin d'année et je vous montre juste un, un petit film Alors les élèves découvrent le métier de chercheur, ils posent souvent des questions sur comment on devient chercheur, sur ce qu'on fait dans notre travail de recherche. Elle nous a donné envie de voyager. Elle prit à leur panique et se cacha rapidement derrière un rocher. c'est petit film, ce petit teaser, parce que tout à l'heure, on en reparlera. Alors, je vais reprendre ma présentation. Hop. Bon, je pense que vous savez que vous êtes dans un lieu de science, que vous êtes dans un centre de culture scientifique, technique, industrielle de la mer. En tout cas, financé comme cela dans les années 88, hein, quand on a souhaité finalement euh, mailler le territoire national de ces centres de culture scientifique, euh, technique, industrielle de, euh, et industrielle. En tout cas, au Sanopolis, depuis 1990, euh, nous sommes un lieu de partage et d'échange. Pour nous, c'est important. Nous essayons euh, de transmettre des connaissances, d'informer, de comprendre, bien évidemment, euh, le fonctionnement de l'océan et, évidemment, aussi pouvoir éventuellement se euh, forger sa propre opinion sur l'impact de ses propres actions mais tout en s'émerveillant. Alors, euh, Osanopolis a beaucoup évolué. Hein, on va bientôt avoir 30 ans. Bon, Ce n'est pas beaucoup, je sais, euh, pour certains dans la salle qui sont dans dans d'autres organismes scientifiques un peu plus anciens, mais moi qui suis là depuis un certain moment, j'ai pu voir aussi notre manière de faire euh, évoluer et nos publics aussi euh, euh, changer. Donc euh, pour nous c'est important de participer à un programme européen comme Responsible, surtout sur cette thématique qui est Ocean Literacy pour moi c'est très important parce que ça nous permet à la fois, comme vous l'avez compris, de tester des dispositifs euh, sur le thème de l'océan auprès de nos visiteurs dans des dispositifs euh, de culture scientifique et technique mais également de proposer et de mettre à disposition du réseau Responsible certains de nos dispositifs pour qu'on les regarde d'un peu plus près et pour regarder si finalement, en concevant des nouveaux dispositifs de médiation, cela permet ou pas à nos publics de changer leur regard sur l'océan. Donc, tout simplement, je voulais juste vous faire un petit rappel. Nous sommes dans un centre de culture scientifique et technique. Hein. Euh, comme dans les musées, dans les années 70, on concevait des expositions euh, pour des experts, souvent pour des publics très avertis. Dans les années 90, on a souhaité mettre le visiteur au centre de l'exposition et dans les années 2000, moi je m'en suis bien rendu compte ici, quand on crée une exposition, tout ce qui était, euh, il fallait changer l'exposition, tout ce qui était nouveau devenait éphémère. Donc il fallait toujours, toujours concevoir de nouvelles thématiques et les mettre à la portée d'un plus grand nombre. Nous sommes des passeurs et des faiseurs de culture scientifique. Nous sommes à l'interface entre la science et la société. Au sein de nos polices, existe parce qu'il y a de nombreux organismes de recherche qui travaillent dans le domaine de l'océan ici, à Brest. Et on a été conçus pour ça, pour être aussi la vitrine euh, des activités de nos partenaires scientifiques. Mais au-delà de tout ça, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait que les publics s'approprient euh, le contenu. Et ça, pour nous, c'était quand même important. Il fallait transmettre, surprendre, interroger, Petit à petit, on s'est dit, ça serait quand même bien que finalement euh, l'esprit critique soit au cœur de nos médiations qu'on puisse aussi euh, euh, demander lorsqu'on est avec un groupe de jeunes, eh bien, les titiller un petit peu et puis euh, qu'ils se rendent compte euh, que finalement, ils ont trouvé telle information, mais qu'il faut tout simplement euh, qu'ils vérifient leurs sources. Puis on dit des jeunes, mais quand je dis des jeunes, on veut me dire quel âge ben, On est peut-être au lycée. Puis finalement, dans mon équipe, j'ai beaucoup d'étudiants et c'est aussi un point sur lequel euh, euh, nous mettons l'accent. Et là, je disais en 2000 et finalement, nous sommes en 2018 hein, et nous repartons à mettre en place des ateliers sur... Euh, le thème de l'esprit critique sur des thèmes comme les changements climatiques, parce que, en tant que centre de culture scientifique et technique, c'est une de nos missions euh, d'amener aussi, de travailler sur ces contenus-là avec des jeunes et les amener un petit peu à réfléchir peut-être autrement. Pour nous, à un moment donné, la médiation scientifique, elle fut renforcée. De toute façon, on ne parlait pas de médiation scientifique. Hein. À un moment donné, on parlait de vulgarisation. C'était adapter un contenu scientifique rigoureux à un plus grand nombre. Moi, dans la notion de médiation scientifique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la notion d'aller-retour. On peut parler de controverses. On peut parler de problèmes que tu as cités tout à l'heure. Ça peut être euh, des algues vertes à tel ou tel endroit. Ça peut être un échouage de mammifères marins à un autre. Euh, voilà, c'est notre devoir. Ossanopolis, et une de nos missions euh, d'aborder euh, ces notions de controverses. Et puis, assez rapidement, eh bien, euh, moi, je me suis dit, on, nous faisons de la médiation scientifique. Nous concevons plein d'outils, mais il faut que nous connaissions parfaitement nos, nos visiteurs. Dans cette maison, si nous, nous ne connaissons pas nos visiteurs, nous pouvons, on peut créer n'importe quel dispositif de médiation sur une thématique. Vous pouvez, c'est vrai, le proposer, ce dispositif à tous les publics. Mais moi, depuis 25 ans, dans cette maison, je suis persuadée que chaque dispositif de médiation scientifique que nous créons, il doit être adapté à tel ou tel public. Et pour cela, eh bien, il faut connaître nos publics. J'ai vu aussi arriver depuis quelques temps, évidemment, pour faire de la... Alors, pas de la communication, moi, ce n'est pas un terme que j'utilise parce que pour moi, le mot communication, on est plus dans la communication institutionnelle. On a vu arriver euh, des thématiques fortes, hein, euh, que ce soit les COP. Euh nous avons aussi participé à certaines COP, océans, climat, les interactions, bon, ce sont des sujets qui nous animent dans cette maison euh, depuis très longtemps. Et puis, on s'est interrogé sur les nouvelles technologies qui venaient un petit peu, j'ai mis exprès au service de la médiation scientifique. Et ça, c'est un sujet qui m'interpelle euh, euh, voilà, de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on euh, parle de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle, mais est-ce que ces nouvelles technologies, elles servent ou non la médiation scientifique Est-ce que finalement, elles facilitent, facilite euh, la compréhension du message scientifique. Est-ce qu'elles vont amener finalement nos visiteurs euh, voilà, à, à vivre une expérience particulière et du coup, à s'engager de manière différente en partant euh, de Sanopolis. Donc, tout ça, ce sont des questions qui nous animent aujourd'hui. On est en 2018 et pour moi, c'est important de, de faire un arrêt sur image là maintenant et c'est pour ça que. Euh, euh, travailler euh, avec mes collègues euh, dans ce programme euh, européen, il est très important, ça nous permet tout simplement d'avoir une analyse réflexive sur ce euh, que l'on fait à un instant T. Alors, la connaissance des publics, elle est importante. Bon, euh, on ne va pas aller dans le détail, mais nous, on travaille euh, par cible. Hein, C'est-à-dire quand on, on met d'abord la cible et puis on, on veut faire passer un message. On a une vraie méthodologie de travail. On met la cible, on, voilà, on fait de la bibliographie, etc. Puis on décline tout. Pour vous dire, ici, dans cette maison, il y a 70%, euh, 78% de nos visiteurs qui viennent en famille. Ce sont des chiffres euh, qui sont issus euh, d'enquêtes de, de cet été. Ils viennent en famille et vous voyez l'âge moyen, à peu près, on est entre 40 et 54 ans, 37,38% et puis euh, on a 31% qui ont entre 25 et 39 ans. Donc on connaît à peu près notre cible. On a quand même des publics très hétérogènes, mais pour moi, ce qui est important... Tous les dispositifs et outils de médiation, les méthodes d'apprentissage doivent être liés aux différents euh, publics. Autrement, cela ne fonctionne pas forcément. Il y a aussi des postures à avoir. On parle de médiation scientifique, peut-être pas complètement d'Ocean Literacy. Mais pour moi, dans cette ménonce, c'est important euh, que la, la posture du médiateur scientifique, elle est particulière. Il doit connaître les publics. Tous les publics. Alors, là, on a parlé du grand public, mais euh, les scolaires, quand on s'adresse aux scolaires, les équipes Sanopolis connaissent les programmes scolaires de la petite section maternelle jusqu'au lycée. Nous sommes des facilitateurs. On essaye de réduire évidemment les incompréhensions, mais on a envie d'éveiller la curiosité. On a envie aussi les initier à la démarche d'investigation. Et puis, ce qui est génial, ce qu'on leur dit aussi souvent, c'est quand on s'intéresse... Euh, au monde qui nous entoure euh, à l'océan et si on essaye d'acquérir quelques connaissances, et eh bien, si vous voulez, euh, nous, on préfère qu'il soit dans l'apprentissage avant l'acquisition de ces connaissances. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est que on sait que, alors on parle de nouvelles technologies qui reviennent dans la médiation scientifique. On se dit, ça peut faciliter euh, la diffusion de certains messages. mais On se rend compte que l'objet aussi, on en parle rarement, mais l'objet revient dans la médiation scientifique. Vous savez, quand on quand, quand on vit une expérience, hein, euh, qu'elle soit sensorielle ou autre, que vous touchez à un objet et que vous essayez de comprendre une notion euh, scientifique euh, un petit peu particulière, eh bien, on se crée du souvenir, hein, finalement, on se crée des images mentales, on se crée du souvenir et après, on va, on va peut-être vouloir s'engager différemment parce qu'on aura retenu euh, les, les choses de manière différente. Donc, pour nous, c'est important aussi de, de, de réfléchir euh, alors, on parle de plateaux de jeux, on parle de jeux, ce sont des discussions que nous avons souvent avec Responsible. Et puis, on regarde ce qui est le plus adapté à tous nos publics. Donc, c'était un petit peu un aparté. Vous savez qu'on conçoit plein de choses à Ossanopolis, des expositions, des programmes d'animation, des documentaires, des capsules d'animation, des expériences sensorielles, bon, des choses très différentes. Et puis, on a, il y a 10 ans, ça va être les 10 ans, nous avons conçu un dispositif pour les scolaires, pour les élèves, qui s'appelle « Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement ». Le principe, je vous ai dit, l'enseignant et ses élèves choisissent une thématique. Nous les mettons en lien avec nos partenaires scientifiques ou des scientifiques d'Oscanopolis. De on travaille sur la thématique. Ils produisent une œuvre que vous avez vue dans le film il peut prendre différentes formes. Ça peut être des œuvres sonores, des œuvres plastiques, euh, euh, des blogs, des, des vidéos. Euh, on a vu voilà, plein, plein de dispositifs euh, très innovants. Et, euh, et ensuite, ils reviennent ici à l'oral, parce que l'oralisation est très, très, très importante. Et ils vont essayer de nous faire ce lien entre, euh, entre la science, euh, entre l'art et puis, évidemment, sur le thème de l'océan. Et puis, euh, avec l'équipe de Responsible, nous nous sommes dit, il y a 3 800 élèves qui participent à ce programme. Nous allons travailler avec quelques classes simplement et nous allons regarder, euh, nous allons leur, les questionner en amont de ce programme de jeunes reporters des arts, des sciences et, et de l'environnement. Et nous allons les re-questionner à la fin du programme et regarder si, finalement, un élève, quand il participe à un dispositif de médiation comme celui-là, est-ce que le fait de participer à ce, à ce programme de médiation, est-ce que le fait de rencontrer un chercheur, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur une thématique, de, de, de, de, de s'être approprié d'une de, de, de problématique scientifique et d'avoir créé quelque chose, d'en être très fier, etc., est-ce que finalement, on a des changements de perception et de comportement élèves dans le cadre de ce programme, euh, ce programme éducatif. Alors, l'Académie de Rennes, évidemment, est, est partenaire hein, parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand on conçoit, quelle que soit la conception, quand on conçoit un atelier éducatif, une visite guidée, un dispositif, nous le concevons toujours en adéquation avec les programmes scolaires. Et nous avons une collaboration très étroite avec, évidemment, les conseillers pédagogiques qui travaillent avec nous presque au quotidien, finalement, et puis l'Académie de Rennes. Pour nous, c'est très, très important. Euh, donc, on a fait cette petite enquête avec Louise. Ben, C'est surtout Louise qui a fait cette enquête, qui a travaillé avec quatre classes, donc, vous voyez, de cycle 2 et de cycle 3. L'objectif, ce n'était pas d'avoir les 3 800 euh, réponses. Ce n'était pas ça, l'objectif. C'était de regarder ce qui se passait dans ce dispositif. Donc, avant euh, l'appel à projet, on leur a donné un questionnaire hein, qui a été très adapté pour la travailler avec nos collègues euh, anglais également hein, du programme Responsible. Et puis, on a posé plein de questions sur le lien que les enfants, que les élèves avaient avec l'océan. Un petit peu ce que vous racontez tout à l'heure, euh, Denis. On a vu le château de sable arriver, on a vu la la partie de pêche avec les grands-parents, on a eu plein de liens très différents euh, arrivés et c'était assez intéressant. Déjà, le premier questionnaire, on, on a pourquoi on a fait ce questionnaire, c'est pour comprendre si l'impact d'un programme qui mêle art et science sur les perceptions et les, les comportements des élèves. Et puis euh, en juin, on les, on les a re-questionnés. Dans le premier questionnaire, on les avait beaucoup questionnés sur les microplastiques. Bon, Arnaud, euh, à nous, euh, <rire> c'est une thématique qui nous intéresse plus particulièrement. Vous allez dire, elle est très médiatique, mais en plus, on a des partenaires incroyables. Donc là, Arnaud, qui travaille à l'IFREMER, nous a beaucoup aidés sur cette thématique-là. Et il participe depuis quelques années euh, aussi au programme « Jeune reporter des arts, des sciences et de l'environnement ». Donc, euh, avec Louise, on a fait euh, quelques questionnements. On ne vous a pas mis tous les résultats ici. Mais on voit que finalement, à la fin de ce programme, les élèves semblent plus sensibles aux questions environnementales et se sentent davantage capables d'aider à protéger l'océan. Alors, bon, vous avez quelques... On leur posait des questions, hein, telles que celles que vous voyez ici. Est-ce que protéger la planète, c'est important pour toi Est-ce que, est que la protection de l'océan te semble importante sens tu capable d'aider à protéger l'océan par tes actions et gestes tous les jours hein? parles de la protection de l'océan avec ta famille ou tes amis Et on proposait également dans ces, dans, dans, dans ces questionnaires qu'au delà des réponses des enfants, parce que chaque enfant a répondu de manière individuelle, hein, c'est pas l'enseignante qui a fait, qui a montré le questionnaire et puis après on a fait une moyenne, c'est chaque élève qui a répondu dans le questionnaire et ensuite l'élève pouvait aussi rentrer à la maison. Et requestionner ses parents sur des objets de son environnement. Donc, il y avait aussi, on continuait, on rentrait un petit peu dans la maison pour continuer à parler de microplastique, d'océan, de protection et d'engagement. Parce que c'est en fait, finalement, ce mot engagement, on le voit arriver là maintenant. On se dit mince, mais on n'a plus le choix. De toute façon, il faut qu'on arrive à l'engagement. Comment on arrive à l'engagement Alors, ça peut être par l'acquisition des connaissances, mais on sait aussi que ça ne marche pas tout de suite, toujours. Donc, c'est pour ça que nous essayons de développer des dispositifs de médiation innovants et interactifs qui permettent au public, finalement, certainement de, de penser autrement et de vouloir s'engager. Nous, on a des projets, quand même des programmes d'engagement avec les élèves. Hein. On est, est engagé dans les aires marines éducatives euh, avec une école euh, qui est juste à côté, qui est l'école du Forestou, qui a délibérément, finalement, euh, choisi une aire euh, marine éducative qui est Raliou et qui, depuis trois ans, étudie cette aire-là. Vous pouvez être certain que ces élèves de la maternelle au CM2 et qui ont travaillé sur une aire marine comme celle-là euh, pendant quelques années, avec plein de, plein de thématiques différentes... Ils vont s'en souvenir, ils vont s'en souvenir. Leurs leur réactions, leurs actions, elles seront certainement très différentes que ceux qui ne sont pas forcément toujours acteurs. Donc ça, c'est important pour nous de tester aussi ces nouveaux dispositifs éducatifs qui existent. Alors, toujours en moyenne, les élèves, on a vu aussi qu'ils triaient plus régulièrement leurs déchets après avoir participé à Jeune Reporter. Avec Louise, on a encore beaucoup d'analyses à réaliser sur ce, programme, sur ce programme, mais pour nous, c'est quand même très, très important ce qui se passe dans cet appel à projet scolaire Surtout, on se dit, il y a quand même 3800 élèves qui participent à Jeune Reporter des arts, des sciences et de l'environnement, et que chaque année, il y a entre 75 et 90 chercheurs de différents horizons qui viennent nous aider. Donc, il se passe sûrement quelque chose. Voilà. Après avoir participé à Jeunes Reporters, on leur a posé, évidemment, l'ultime question. Est-ce qu'ils ont envie de protéger un peu plus l'océan De toute façon, dans la réalisation de, de leurs œuvres parce que j'appelle ça des œuvres au final, c'est tellement extraordinaire. Et pourtant, ça va faire dix ans qu'on fait ça. Il y a toujours de... Voilà, ils ont... Les élèves, en fait, ce qu'ils produisent là, eh bien, on le met dans une salle en présentation et nos visiteurs rentrent dans cette salle-là. Et finalement, ils vont comprendre euh, mieux certains sujets en regardant la réalisation d'élèves. Donc, on voit aussi que ce sont peut-être les jeunes en rentrant chez eux qui vont pouvoir un petit peu parler à, leur, à, à leurs parents de, de ce qu'ils ont fait, de, de l'expérience qu'ils ont vécue. Et aussi à leurs grands-parents, parce qu'on parlait. Euh, voilà, quand on remonte un peu plus euh, tôt, il y a eu. Euh, on était dans l'émerveillement. Il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure. On était dans. Voilà, on était. C'était frontal, un hein, petit peu, ce qu'on donnait comme information sur l'océan. Mais bon, c'est bien. On, il faut toujours s'émerveiller, bien évidemment. Mais en s'émerveillant, on peut aussi arriver à, à comprendre le fonctionnement de l'océan et à s'engager. Mais pour cela, il faut créer euh, des expériences. Il faut mettre le cœur, de, il faut mettre nos visiteurs au cœur euh, ben voilà, de nos dispositifs de médiation ou de euh, nos visites. Pour nous, c'est important au sein de nos polices. Et voilà les solutions. Je voulais vous les montrer. Elles sont assez drôles. On n'a pas tout noté. Hein. Voilà, donc il faut en parler au président. Ce sont des petits. Hein, ils sont en cycle 2, cycle 3. Voilà les solutions de, de nos élèves. Alors, C'est marrant, il y a des solutions de. Euh, qui sont, on va dire, multiples, d'autres qui sont individuels. Il y, a, il y a trois niveaux de de solutions. Hein. Voilà, bon, c'est assez, bon, assez intéressant. On ne pouvait pas tous les mettre, mais bon, c'est vrai que certains, tout de suite, ils veulent aller voir le maire de la ville. <rire> voilà, D'autres veulent parler au président de la République. Les bon, voilà, il y a. En fait, il y a tous les acteurs, finalement, de l'océan qui se retrouvent dans ces solutions-là. Et je trouve ça assez intéressant quand on regarde les propositions des élèves. Et puis, en cycle 2, cycle 3, ils ont beaucoup d'idées. Donc, eux, euh, ils ne se mettent pas de, de barrières. Ils imaginent toujours plein, plein de choses. Et je trouve ça euh, quand même intéressant. Sachez quand même que, en tout cas, pour les élèves qui participent à ce projet... Euh, les plastiques, on parlait des plastiques, des pollutions. Euh, ils ont alors, ce ne sont pas que des élèves qui vivent au bord du littoral. Nous avons euh, dans ce programme, nous avons des élèves euh voilà, qui sont très éloignés du littoral, mais qu'on euh, voilà, trouve quand même qu'ils ont une relation assez forte avec ce littoral, parce que ben, finalement, c'est un objet scientifique euh, euh, qu'ils euh, qu aiment bien euh, voilà, appréhender, qu'ils aiment bien regarder un petit peu comment euh, ça fonctionne. Donc, pour nous, c'est important de continuer euh, ce projet. Alors, comme vous disiez euh, tout à l'heure, euh, euh, Denis, D'autres outils responsibles vont être euh, testés lors de la fête de la science, donc. Euh nous sommes coordinateurs départementaux de la fête de la science. Et puis, ben, c'est cette semaine hein, et c'est surtout euh, au Quartz du 12 au 14 octobre. Donc, je vous invite à revenir. Il y a des jeux de plateau. Euh, il y a des jeux un petit peu voilà, de plateau. Et puis, il y a plein de portraits qu'on va vous présenter. Il y a des petits films, etc. Donc, tous ces outils ont été créés euh, dans le cadre du programme euh, euh, donc, euh, scientifique euh, du programme H2020 Responsible. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire ça, c'est que... Pour nous, en tout cas, c'est Sanopolis, ce qui va nous animer au-delà de mettre euh, euh, nos visiteurs au cœur de toutes nos préoccupations. C'est ce que nous faisons déjà depuis 30 ans, bien évidemment, mais on va les mettre de manière différente. On va, on, va les on va les engager, en tout cas, même dans la médiation scientifique, je pense. Pour moi, ce qui est très important, c'est la phrase qu'on a écrite euh, ici, tout simplement. C'est partager des savoirs et créer des émotions pour changer le regard sur l'océan. En tout cas, c'est ce qui va nous animer dans tout ce que nous allons concevoir dans les dix prochaines années à Osanopolis. Voilà, je vous remercie pour votre attention.